Leg Charpentier-Titi. Oui, euh, merci, merci Président. Alors, je vais faire une intervention un peu générale, mais tout en restant dans euh, le sujet, car selon moi, en fait, dans, dans ces temps de, de crise, là, c'est une crise sanitaire qui annonce euh, une crise économique euh, sans égale. Euh, il y a un cadre à construire et, et dans ce cadre à construire euh, l'unité martiniquaise euh, doit être euh, l'élément central et l'unité martiniquaise, c'est d'abord l'unité de l'institution que nous représentons Conseil exécutif assemblée car nous sommes la collectivité majeure. Nous sommes une institution qui a été votée lors d'un référendum et donc qui a la légitimité martiniquaise derrière elle. Donc, c'est d'abord ça. Ensuite, majorité, opposition. chercher les points de convergence, les points d'unité. On pouvait penser que ce serait une gageur, la dernière plénière nous a montré que l'essentiel, sinon la quasi-totalité des dossiers, ont été votés à l'unanimité. Et donc, euh, c'est cela pour que nous allions, en toute responsabilité, c'est-à-dire d'élus territoriales, euh, pour une démarche martiniquaise. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont déjà été rapportés par d'autres conseillers. L'association avec les élus, les maires, les représentants de la PCI, etc., c'est une voie favorable pour unir le pays, pour avoir, pour parler le même langage, même si à l'intérieur, on peut exprimer et des diversités de vues, etc., mais qu'on arrive en fin de compte à un consensus. Et quand je vois alors, chaque semaine ou tous les 15 jours cette institution qui a été fait ex nihilo hein, par nous-mêmes, eh euh, ça pousse à l'optimisme, surtout que souvent les, les décisions qui sortent de là sont, euh, sont unanimes. Alors, ça, c'est pour cette démarche-là, c'est pour arriver à quoi Et selon moi, la, la question qui se pose, parce que tout le monde a déjà compris que le monde de demain ne aura très peu à voir avec le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, c'est que je souhaiterais qu'après cette crise, on voit la nécessité, de plus de souveraineté. De plus de souveraineté au niveau de la santé. C'est vrai que la santé, c'est le domaine régalien de l'État. Mais quand je vois, et c'est le rôle en, en première ligne, et notre président du conseil exécutif, hein, Alfred-Marie Jeanne, le conseiller exécutif en charge des solidarités, Francisca Wall, je me dis que la situation ne peut pas redevenir comme avant, où l'État avait toute l'attitude sur la question de la santé. Plus de souveraineté au niveau alimentaire. Je sais qu'il y a un dossier concernant l'agriculture et un dossier dont l'orientation, j'approuve, et l'orientation qui montre que le niveau de souveraineté alimentaire en Martinique, doit être, être plus au sérieux. On ne doit plus dépendre à 80% pour notre alimentation de l'extérieur. Plus de souveraineté, donc, au niveau de l'éducation. Et là, je veux dire, et là aussi je tire mon chapeau à la coordination qu'il y a entre conseil exécutif et commission. Éducation. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs semaines avec Madame Saïd Soutan en tant que conseiller exécutif chargé de l'éducation et sous la direction de notre commission de M. Euh, Eugène Larchid. Nous avons déjà eu plusieurs réunions en visioconférence. Nous avons également écouté les partenaires, les syndicats de professeurs, les syndicats euh, de proviseurs et de principaux. Les associations de parents d'élèves, ou que nous ayons eux-mêmes canevas pour euh, la rentrée dont on va décider quand elle pourra se faire. Nous ne sommes pas dans les souliers que le gouvernement français a taillés pour nous. Et c'est pour cela, bon, c'est peut-être un petit, petit clin d'œil un peu taquin, je ne plaide pas pour un marronnage désuet, intramuros. À l'intérieur de notre institution, mais pour une co-construction avec tous les éléments qui forment notre institution, qui est la collectivité territoriale de Martinique. C'est-à-dire qu'il doit agréger les commissions sectorielles, le conseil exécutif et l'administration qui a, enfin, bon, je ne suis pas, et je n'ai pas l'autorité pour dire, mais. Je, je voudrais quand même saluer euh, l'administration, cette administration qui se met au niveau euh, de, de la situation que nous vivons. Car en fait, ce que nous devons faire, c'est inventer l'avenir pour notre pays. Merci.